Comment s'est passée la rentrée, M. Sébien ben Globalement, selon vous ?– Globalement, je pense qu'elle s'est bien déroulée. Hein. Euh, les élèves qui étaient prévus euh, d'être accueillis aujourd'hui l'ont été. Euh, malheureusement, il bon, y a eu, euh, comme on le prévoyait, un euh, certain nombre d'établissements qui n'ont pas pu ouvrir, faute d'eau. Et donc euh, c'est le cas notamment euh, à Petitbourg, c'est le cas également au niveau donc, euh, de Bouillante. Mais euh, globalement, euh, les collègues étaient contents de retrouver leurs élèves, les élèves étaient contents euh, de rentrer. Et puis surtout, ce que nous avons eu à observer, c'est surtout beaucoup d'anxiété et d'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Vis-à-vis parents, les parents, les -vis de tous les acteurs de l'éducation, vous savez, euh, Madame la rectrice euh, a beau euh, présenter euh, le verre à moitié euh, plein, il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement euh, vide... Et donc, euh, sur la qualité notamment du matériel euh, de protection, je parle des masques, sur la présence de gel ou de savon dans les établissements, euh, nous sommes extrêmement circonspects Et puis, on se rencontre très rapidement, euh, comme nous l'avons dit, euh, que malheureusement, nous avons beaucoup trop d'élèves par classe pour euh, permettre une vraie... Euh, distance physique et… Euh, – c'est pour ça qu'ils ont retiré la distanciation physique finalement à l'école. – Mais oui, mais oui, mais le, le problème qui se pose aujourd'hui, nous savons pertinemment que c'est celle distanciation physique qui est euh, le plus grand garant euh, de la non-propagation du virus. Donc, euh, et puis ce matin, nous avons malheureusement euh, eu à assister à un certain nombre de, de décisions qui nous paraissent légèrement euh, légères. – ben, tout simplement parce que nous avons eu connaissance d'un certain nombre de cas Covid dans des établissements et euh, les é les évictions que nous espérions pour justement euh, éviter euh, des situations beaucoup plus, plus compliquées euh, demain et après demain euh, n'ont pas été opérées comme euh, nous, nous l'espérions. Donc, euh, j'entends bien que l'administration s'appuie euh, sur un, un protocole extrêmement allégé et surtout euh, joue sur les mots mais euh, malheureusement, tout ça ne crée pas une, une sérénité euh, qui permette à, et aux élèves et aux parents, mais surtout aux enseignants que je représente, de se projeter à, dans l'école et, et faire de telle façon qu'ils puissent être tranquilles et euh, être efficaces face à des élèves qui, aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, sont en grande difficulté. Pourquoi Tout simplement parce que, pour la plupart d'entre eux, il y a eu entre 4 et, et, et 6 mois sans classe. Donc... Euh, nous sommes extrêmement euh, engagés, mais euh, extrêmement euh, inquiets. Nous avons enfin obtenu euh, qu'un CHSCT se mette en place euh, vendredi, le CHSCT euh, académique. Maintenant, nous verrons bien euh, de quoi euh, nous allons pouvoir euh, parler. Mais euh, toujours est-il que nous savons pertinemment que dans beaucoup d'établissements, euh, il y a eu des réouvertures d'établissements. Normalement, hein, lorsque vous avez une réouverture d'établissements, notamment après une pandémie, il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de commissions euh, de sécurité qui passent. Je ne suis pas certain que toutes les commissions de sécurité soient passées dans tous les établissements euh, de Guadeloupe. Et si elles sont passées, euh, nous ne sommes sûrement pas destinataires à ce jour <rire> des préconisations qu'elles ont pu faire. Et donc, de fait, je peux comprendre que les parents d'élèves soient inquiets. Tout le monde veut reprendre, tout le monde veut retourner à l'école. C'est là où non, les non, élèves non, réussissent non. le mieux, c'est là où nous pouvons prendre en charge le mieux les, les, les élèves. Mais il n'en demeure pas moins que euh, nous ne... Encore une fois, hein, lorsque vous savez là où vous allez et comment vous allez y aller et quelles sont euh, les difficultés que vous pourrez rencontrer, vous pouvez vous investir beaucoup plus facilement. Et justement, appréhender ces difficultés et pouvoir y faire face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, euh, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voici des masques. Euh, moi, je vous avoue sincèrement, nous avons testé euh, à la FSU les masques. Lorsque vous êtes dans des écoles maternelles et élémentaires où seuls les adultes ont ces masques, vous comprenez bien qu'il faut que ces masques soient à minima euh, un peu efficaces. Ce sont des masques lavables jusqu'à 20 fois, les enseignants ont reçu un petit sachet de 5 masques pour faire la première, ouais. la, première, la première période, uh -huh. puisqu'ils sont lavables. Donc vous les avez au moins jusqu'à la Toussaint, voire jusqu'à la Noël, pour certains eux. Un lavage, il faut compter 20 semaines. Donc, ouais. Ben oui, donc vous multipliez par 5, vous en mettez euh, un par demi-journée, vous voyez bien que très rapidement, le problème c'est que nous, nous avons lavé les masques, après le premier lavage à 60 degrés dans la machine, L'élastique est parti, euh, je ne sais pas où, vous savez, euh, les fameux masques DIM. Je pense que si on avait euh, nos slips de marque DIM euh, de la même qualité, ça fait longtemps qu'ils seraient sur nos genoux. Donc, euh, nous sommes en grande difficulté par rapport à cela. Et donc, pour nous, la difficulté, c'est qu'on n'a pas cette impression que nos partenaires, que sont euh, les collectivités, mais aussi surtout... Euh, L'État et notamment euh, notre euh, administration de, de tutelle, l'éducation nationale, jouent jeu avec nous. Et encore une fois, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, malgré les difficultés, souvent les enseignants s'investissent au-delà de ce qui, qui pourrait être euh, acceptable. non ah non, mais carrément, nous... j'ai une amie à et donc, ce matin, euh, elle a fait utilisons... sa, elle a sa classe. elle mais a sa classe. Nous utilisons nos propres matériels, nous venons avec nos propres masses parce qu'on sait pertinemment qu'il vaut mieux qu'on les utilise. Euh, qu'on utilise nos masques okay. chez Rizuco plutôt que de prendre les masques là -bas. Nous faisons énormément d'efforts. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'au regard des efforts faits, notamment par les équipes pédagogiques, il y a un manque flagrant de respect. respect de respect de, de la part de qui à l'égard de qui de, de la part, en tout cas, de notre administration vis-à-vis -vis de l'ensemble des enseignants okay. et vis-à-vis, -vis pour nous, des élèves, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas mises à, à, à plat et euh, ils ne sont pas explicités correctement. Encore Monsieur une fois, nous sommes, nous, sommes à faire, nous sommes vraiment prêts à faire beaucoup d'efforts pour nos élèves. Nous aimons notre travail, nous voulons faire réussir les gamins. Maintenant, nous demandons tout simplement respecter les élèves, respecter les parents d'élèves, respecter les enseignants, et surtout, jouer un franc jeu. Moi, je préfère qu'on me dise, voilà, euh, tel endroit, il n'y a pas d'eau, voilà la solution intermédiaire. Euh, donc, euh, ça va nous demander une, une adaptation, euh, un réajustement. Mmh. Mais on sait où on va. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on nous raconte que, voilà, tous les masques ont été distribués, euh, on, nous sommes dans euh, le, le pays d'Alice, au, au, au merveilleux. il euh, faut arrêter, quoi. À un moment donné, nous sommes des professionnels. Respectez les professionnels que nous sommes. Et, Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne l'école. C'est clair, nous avons eu trop d'élèves euh, décrocheurs pour qu'on puisse se permettre de ne pas les, les prendre et les en charge à l'école. Euh, non seulement beaucoup d'élèves ont décroché, même les élèves qui euh, réussissaient euh, correctement à l'école euh, ont des fois disparu complètement des radars, tout simplement parce qu'à un moment donné, euh, cette histoire d'enseignement à distance euh, avec le support numérique euh, qui était souvent obsolète euh, du fait de notre couverture euh, numérique euh, en Guadeloupe n'a pas fonctionné. Maintenant, la seule chose qu'il faut qu'on... Qu qu qu la, la, la direction dans laquelle il faut que nous ayons, ayons tous, c'est tout simplement assurer au maximum euh, euh, les les gestes barrières notamment euh, en permettant à ce que dans les établissements il y ait de l'eau et qu'il y ait un lavage régulier euh, des mains euh, des, des, des élèves qu'il y ait effectivement euh, pour ceux qui portent qu'ils se doivent de porter le masque qu'il y ait des masques euh, non pas grand public lavables mais des masques chirurgicaux qui permettent effectivement de donner un certain nombre de garanties mmh. et au personnel et aux parents et puis euh, faire de telle façon que très rapidement, euh, ben, un certain nombre de décideurs se, se, enfin se saisissent de la question des moyens alloués à l'école. Et donc euh, ce que nous, nous avons à regretter, c'est tout simplement que nous avions quatre mois et demi pratiquement entre le 1er mai et, et la rentrée euh, pour pouvoir justement euh, ben, regarder avec les collectivités majeures, mais avec l'État... Comment on pourrait faire un plan de rattrapage, notamment pour accélérer euh, tous les travaux euh, en urgence dans les écoles Comment faire pour qu'on puisse mettre aux normes un peu plus nos écoles Comment faire pour qu'on puisse installer partout où il fallait euh, des citernes tampons Comment faire pour que qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas dans la situation de voir des classes dont les layettes ne se peuvent même pas s'ouvrir et on ne peut pas assurer notamment l'aération euh, des salles Faire de telle façon que nous ayons un outil euh, c'est-à-dire les bâtiments euh, qui soient les plus adéquats à la situation euh, sanitaire. Et puis bien sûr, si tout le monde allait dans le même sens au moment où on s'était battu, notamment pour obtenir des postes supplémentaires, nous aurions eu des enseignants en plus, nous aurions pu justement alléger les effectifs euh, des gamins par classe et faire de telle façon qu'avec un dispositif, parce que nous avons des salles de classe bien plus petites qu'ailleurs avec un dispositif particulier, ben, créer des circulations dans les bâtiments, dans les salles de classe. Tout ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement mettre tous les éléments qui permettent de rassurer les gens pour qu'ensuite, ben, ils puissent remettre à l'institution leur, leur enfant. Et puis surtout que nous, ben, sans, euh, toutes les cinq minutes en train de surveiller à ce que tel élève ne touche pas le masque de l'autre, tel élève ne touche pas le matériel de l'autre, tel élève ne se touche pas, on aurait pu travailler de façon beaucoup plus tranquille. Et puis surtout, euh, si on avait assuré notamment euh, des dispositifs euh, un peu plus en soutien en termes d'infirmières scolaires, en termes de, de, scolaire, de psychologues scolaires, mmh, mmh. on aurait pu aussi notamment prendre en charge plus facilement tous les enfants qui ont été décrocheurs pour justement mettre un plan de, de montée en puissance pour que ben, dans un premier temps, on fasse dans, pour eux euh, un plan de rattrapage, puis ensuite... Euh, on puisse ben, se projeter clairement dans euh, le programme dans lequel ils devraient euh, poursuivre leur étude de cette année. Malheureusement, malheureusement, on n'a pas, pas ce sentiment. Là, clairement, ça n'a pas été